Alors, bonjour à toutes et à tous, donc je vais faire un petit talk sur euh, comment le machine learning m'a permis de comprendre Closer. Alors ça va être un talk assez global et mon but c'est pas de rentrer dans des détails trop techniques quand même. Alors déjà qui suis-je Je suis Data Scientist chez Scapane, donc on est une startup spécialisée dans le machine learning et les projets Big Data. Euh, on fait, fait également des formations Python, Data Science, donc euh, voilà. Je suis vraiment passionné de machine learning et moi ce qui m'intéresse le plus c'est les données non structurées. Tout ce qui va être donné sur du texte, de l'image, pas des données classiques bien rangées dans des jolies bases de données. Donc je vais d'abord vous présenter le projet. Et sur ce projet il y a deux approches, une partie image et une partie texte. Donc je vais vraiment bien les séparer puisqu'elles sont quand même assez différentes. Alors l'objectif du projet c'est de trouver un acteur à partir d'une photo ou de texte, de le reconnaître. Donc là, par exemple, on fournit au programme une photo de Robert Downey Jr. Et le programme nous identifie où est Robert Downey Jr. Et que c'est bien Robert Downey Jr. Et la deuxième partie, ce serait d'identifier, de mettre des noms de films, par exemple, des caractéristiques sur cet acteur, et de ressortir que c'est bien Robert Downey Jr. Alors, pourquoi ce projet C'est un projet perso. J'avais vraiment envie de manipuler des données non structurées, une image, du texte. Je voulais en même temps prouver que le machine learning, c'est pas compliqué, qu'on qu peut le mettre en place même quand on a un profil vraiment dev, sans pour autant être à fond dans les datas, à fond mathématicien. Et ensuite, j'ai une maladie assez grave, je ne sais vraiment pas reconnaître les acteurs. L'autre jour, je regardais un film et je dis « Ah tiens, c'est Angelina Jolie ». On me dit « Non, c'est Julia Roberts ». Et deux minutes plus tard, je me suis replanté sur un acteur comme ça. Donc j'ai vraiment du mal avec ça. Alors au niveau des données que j'avais à mes disposition, j'ai tout récupéré sur internet. J'ai scrappé un site français bien connu où j'ai récupéré plus de 6000 célébrités avec pour chaque célébrité une photo et une biographie qui la concernait. Donc ça allait être mes données de base sur lesquelles j'allais construire mon algorithme et mon, mon moteur de recherche de stars au final. Alors le rapprochement par image. Donc en fait ça peut sembler simple comme ça d'identifier une personne mais il y a déjà deux problématiques. La première c'est Identifier où est le visage déjà, sur une photo, parce qu'un ordinateur ne va pas le savoir comme ça directement. Et une fois qu'on a identifié un visage, trouver où, euh, enfin qui c'est, trouver quelle est cette personne. Donc au niveau déjà de la première problématique de détecter un visage. Donc première possibilité, soit vous créez un modèle de deep learning euh, from scratch, où vous avez beaucoup de temps devant vous, vous avez des milliers d'images labellisées, vous avez vraiment envie de passer plein d'heures, vous avez un PC très performant, euh, vous avez envie de passer des heures sur le paramétrage, de lire les, les performances, etc. Et au moins, ce sera un projet qui correspondra totalement à votre problématique. Si demain, vous voulez faire la différence entre des pommes et des poires, vous pouvez créer un, un algorithme comme ça. Mais ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup de ressources et beaucoup de données. Autre approche, vous pouvez utiliser des modèles pré-entraînés. Bah, la détection de visage, c'est quelque chose d'assez classique, qui est déjà utilisé par d'autres personnes. Il y a déjà des chercheurs qui ont fait des recherches là-dessus, vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue à chaque projet. Donc l'avantage d'un modèle pré-entraîné, c'est que ça requiert zéro données ça ne requiert pas un PC performant, et en même temps, la seule problématique, c'est qu'il faut trouver un, problème, un modèle qui correspond à votre problématique. Par exemple, faire la différence entre des pommes et des poires, je ne suis pas sûr que quelqu'un a déjà fait des recherches dessus. Donc pour des projets classiques, c'est vraiment une approche qui fonctionne bien les modèles pré-entraînés. Donc j'ai choisi cette approche, et il euh, y a une librairie Python qui fait euh, très bien le taf, qui s'appelle Face Recognition. Et en fait, en appel trois lignes de code, vous pouvez déjà identifier euh, les personnes sur, un, sur une photo. Donc vous lui donnez une photo avec Barack Obama et une autre personne, et la sortie ce sera ces deux photos. Et du coup, uniquement trois lignes de code. Derrière, il y a énormément de choses, il y a un modèle de deep learning qui a été entraîné sur plein d'images, il y a l'implémentation du modèle, le traitement de l'image, etc. Mais au final, avec une solution packagée, bah, ça vous permet de gagner un... beaucoup de temps et d'avoir des résultats plus performants que même si vous, vous y avez passé du temps, puisque bah, au final, c'est des modèles qui ont de l'ordre de plus de 98% de précision. Donc vous, sur votre petit PC, avec vos données, vous ne saurez certainement pas arrivé à ce résultat-là. Du coup, on attaque la deuxième problématique. Donc, reconnaître quelle est la personne par rapport au visage. Maintenant qu'on a réussi à trouver les visages sur une photo, il faut trouver bah, si c'est Barack Obama, si c'est Robert Downey Jr., etc. Donc, pareil pour cette problématique. Vous pouvez créer un modèle par personne. Donc, pour chaque acteur, vous allez avoir un modèle de machine learning. Mais du coup, ça va vous nécessiter plusieurs milliers d'images par acteur. Ça va vous le nécessiter plusieurs milliers de modèles. Bah, j'ai fait euh, j'ai 6000 acteurs. Bah, je veux 6000 modèles. Ça va demander quand même pas mal de temps. Ou alors, on pourrait réfléchir à une autre approche. Et se dire, bah, au final, ce serait bien de pouvoir comparer des distances entre des, des visages, entre des photos. Euh, par exemple, bah, Robert Denis, deux photos de Robert Downey Jr. seraient assez proches, alors que deux photos d'Emma Watson seraient plutôt proches entre elles, mais éloignées de Robert Downey Jr. Et c'est le genre de technologies qui sont utilisées sur les iPhone X, ou dès qu'on parle de reconnaissance faciale. Et du coup, cette approche, bah, ça va nécessiter une image de base. Vous avez une image de Robert Downey Jr. Et après, vous aurez juste à regarder la distance des nouvelles photos que vous allez rajouter. Donc, comment ça marche en pratique En fait, votre photo, avec toujours la même librairie, vous avez la possibilité de la transformer en vecteur. Donc juste une suite de nombres. Et une fois que vous avez du coup, cette suite de nombres, bah, vous pouvez faire des maths dessus, très facilement. Vous pouvez calculer des distances. Et du coup, vous aurez... Entre une photo de Robert Downey Jr. et Emma Watson, une distance par exemple de 0,7 et entre deux photos de Robert Downey Jr. une distance de 0,4. Du coup, statistiquement, vous pouvez vous dire, bah, il y a plus de chances que ma photo, ce soit une photo de Robert Downey Jr. ou proche de cette personne. Ça va vous aider à, à trouver la personne qui peut correspondre ou pas si elle est trop éloignée. Alors, j'aimerais juste faire des petites particularités techniques sur euh, la reconnaissance de, sur cette librairie pour reconnaître des personnes. Vous avez deux paramètres qui me semblaient intéressants. Vous avez la possibilité d'agrandir votre image, number of times to upsample. Donc, ça va vous permet d'avoir des résultats plus performants sur des images de moins bonne qualité, des images plus petites. Le seul truc où il faut faire attention, c'est au niveau de la RAM, que votre PC tienne, ça va demander plus de temps aussi, etc. Et le deuxième paramètre, c'est le modèle. Donc, soit vous utilisez un CNN, donc c'est un modèle de deep learning qui va être plutôt lent sur des CPU, mais qui va fonctionner sur des GPU, des cartes graphiques, donc être très performant et aller très vite. Et en même temps, il va être plus précis. C'est des technologies qui sont plutôt récentes, au final, qui datent des, des années 2000. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser le paramètre HOG. Lui, le HOG, c'est ce qu'il y a sur les appareils photo qui détectent les visages depuis déjà quelques années. C'est assez rapide sur CPU, mais du coup, c'est un petit peu moins précis qu'un CNN. Moi, j'ai plutôt choisi d'utiliser le CNN parce que le deep learning, etc., c'est assez sexy. Mais voilà, c'était euh, paramètre à faire attention. De manière générale, j'ai parlé de cartes graphiques, de GPU. Dès que vous faites du deep learning, je vous recommande d'avoir une GPU si vous ne voulez pas passer des heures et des heures et des heures sur les, les entraînements, des modèles. Et il y a énormément de librairies en Python qui euh, acceptent le GPU et qui, acceptent de traiter, euh, qui peuvent traiter ce genre de données. Donc, euh, PyTorch, TensorFlow GPU, etc., il y en a vraiment... Beaucoup. Et en même temps, attention sur le deep learning, bah, c'est pas non plus magique, ça fonctionne pas parfaitement, vous risquez d'avoir des petites erreurs sur par exemple les jumeaux ou si vos données sont maltraitées. Là j'ai un petit exemple, donc euh, à gauche vous avez la photo de. Alors on voit pas du tout, mais c'est la photo de... du Joker dans. Euh... J'ai encore oublié son nom, c'est bien. De Success Squad. Ouais, de Squad, et j'arrête Leto, merci. <rire> Mais du coup, moi, la photo que j'avais renseignée euh, dans les photos que j'avais scrappées, j'ai scrappé une photo de Férouz Amiri, une actrice marocaine. La photo est en noir et blanc. L'algorithme, on ne le voit pas, mais il a écrit Ferouz Amiri. Il m'a reconnu comme cette personne. Il s'est trompé bah, à cause du maquillage, par exemple, parce que le modèle n'a pas été entraîné pour marcher sur le, sur le maquillage. Alors, j'ai quand même une petite démo de quand ça marche. Ça peut être intéressant. Alors, tac, tiens. Donc, est-ce que l'effet démo, est-ce que ça a marché ou pas Ou comme toutes les démos, ça plante le jour-jeudi Donc là, normalement, il est en train de travailler. Il a reconnu l'image. Ah là, voilà, il a trouvé quatre visages sur cette photo. Il va les afficher bientôt. Voilà, donc là il y avait quatre personnes sur cette photo, il a identifié les quatre visages et on voit bah, Chris Evans, Robert Downey Jr, Stanley et Kevin Fedge. Donc il a réussi à bien reconnaître les quatre photos. Et du coup c'est vraiment très simple à packager, je vous ai montré les lignes de code, il n'y en a pas beaucoup. Là, le, au final, ce qui était le plus compliqué, c'était limite l'ensemble, l'intégration, quand je de l'image, ça se lance, etc. D'un point de vue machine learning, il y a un gros modèle de deep learning derrière, très avancé comme technologie, mais en termes de code d'implémentation, c'est extrêmement rapide à mettre en place. Donc là, c'était la partie image. Maintenant, je vais passer à la partie du coup de texte. Donc là, la problématique, ce que j'ai envie de faire pour un usage utilisateur, moi, de mon problème de reconnaître les acteurs, j'arrive souvent à me souvenir des rôles, des films, mais le nom de l'acteur, j'arrive jamais. Du coup, je voulais taper une phrase sur Robert Downey Jr, de préférence assez courte, et que l'algorithme ressorte bah, « c'est Robert Downey Jr ». Les données que j'avais à ma disposition, c'était de la biographie, donc assez verbeux, il y a beaucoup de mots qui, servent à, qui sont inutiles. Par exemple, là il écrit « il incarne un super-héros Marvel bah, ». Ok, euh, il incarne, on s'en fiche. Super-héros Marvel, Bon, il y en a quand même pas mal maintenant. Plein de petits mots qui sont parasites, ou même des infos sur son lieu de naissance, etc. qui au final ne vont pas forcément être utiles pour un utilisateur, ce pas des informations qu'il va connaître. Donc il va falloir un petit peu retravailler ces données, les nettoyer, extraire l'information dont on a besoin, toujours en gardant à l'esprit qu'il faut une fonction utile pour un utilisateur, il ne faut pas qu'il ait à taper un roman pour retrouver l'acteur, il faut que ce soit assez rapide, et en même temps avoir un bon taux de réussite. Je fais une petite aparté sur euh, quel outil sur le NLP en, en Python. Donc il y a beaucoup, beaucoup euh, d'outils. Juste avant, on a parlé de NLTK, James Sim. J'aimerais vous parler d'un autre outil qui est, euh, je trouve, magique, c'est Spacey. Où ça permet vraiment de faire euh, beaucoup de choses très rapidement. Là, en à peine 5 lignes de code, j'ai juste tapé ma phrase Apple is looking at buying UK startup for 1 billion dollars. Et en fait, il vous ressort énormément d'informations. Donc le LEM. Euh, le texte original, si c'est un verbe, un nom, si c'est un stop word, donc si c'est un mot à retirer qui a peu d'informations, de, peu des tags, etc. Énormément d'informations et il le fait, je trouve, par rapport à d'autres librairies comme NLTK, très simplement, puisque j'ai juste eu à taper ma phrase et il me l'a déjà toutes les informations. C'est assez simple à utiliser et c'est quand même très puissant comme, comme outil. Du coup, pour euh, revenir à ma problématique, donc une première approche dont que j'ai tenté, c'était, bah, je tape « acteur » dans « Iron Man », je transforme cette phrase via des, outils, des, des algorithmes « Word2Vec », TFIDF etc., pour avoir un vecteur. Et du coup, une fois que j'ai un vecteur, je peux faire des maths dessus, du machine learning, et facilement retrouver mon acteur. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir un « Word2Vec » et après un algorithme de machine learning pour faire une prédiction et prédire c'est robert Downey Jr. Sauf que, bah, pour entraîner un modèle de machine learning, il faut des milliers de données, par personne, il faut beaucoup de données. Moi j'avais juste une biographie pour chacun de mes acteurs donc ça représente quelques dizaines de phrases mais clairement pas des milliers et en plus j'aurais un modèle qui doit prédire 6000 acteurs ou alors 6000 modèles qui doivent chacun prédire un acteur. Généralement un modèle pour prédire 6000 classes différentes en machine learning ça marche moyennement et faire 6000 modèles bah, je n'avais pas que ça à faire au final donc je me suis dit c'est pas la bonne approche on va en tenter une autre. Deuxième approche, ce serait de garder la même idée qu'on a eu un peu avec euh, les visages et pareil, d'évaluer des distances. Si je tape acteur dans Iron Man, bah, je retrouve c'est plutôt proche de la biographie d'Iron Man, de Robert Downey Jr. Par contre, c'est éloigné de la biographie d'Emma Watson. Donc là, ça a l'air plutôt intéressant. Je pouvais transformer mes phrases via un word to vec et ensuite calculer des distances, estimer euh, que Iron Man, c'était plutôt proche de Ro Robert Downey Jr trouver ce genre d'informations, sauf que au final quand je regarde réellement mes données bah j'avais des biographies les biographies c'est plutôt long c'est beaucoup de textes c'est plusieurs phrases etc et l'usage que je voulais en faire c'était utiliser des petites phrases c'est juste taper acteur dans iron man iron man et puis je sais pas sherlock Holmes par exemple pour un utilisateur il va pas envie de taper une biographie pour retrouver un acteur du coup au final, avec ces, tous ces mots parasites, les il incarne, etc., bah, c'était pas envisageable de faire cette approche-là. Du coup, j'ai mis à la poubelle et j'ai tenté une dernière approche. Euh, donc là, l'idée, c'est que moi, j'ai envie de taper des choses comme c'est un acteur dans Iron Man. Donc les mots vraiment importants, ça va être Iron Man au final. Du coup, en fait, il me faudrait une espèce de liste où j'ai bah, Iron Man, Sherlock Holmes, les noms des films, les noms des des choses importantes qui concernent Robert Downey Jr. Donc ça, faire un rapprochement par texte, c'est facile, on peut comparer des strings, faire du Levenstein, etc. Ce genre de choses, assez trivial. Par contre, ce qui était moins trivial, c'est de la biographie de Robert Downey Jr, extraire les informations, Iron Man, Sherlock Holmes, en fait tous les noms propres. Je ne pouvais pas me dire, allez, je prends tous les mots qui ont des majuscules, ce serait un peu facile, il suffit que les données soient un petit peu pourries, qu'il y ait des majuscules à des endroits où il ne faut pas j'aurais pas de la bonne information, du coup il fallait utiliser du machine learning. Il y a des technologies qui s'appellent le NER, Name Entity Recognition, qui à reconnaître les noms propres en fait. Et au final tous les mots type Iron Man, Sherlock Holmes, ce sont des, des noms propres, des noms vraiment différenciants pour euh, un utilisateur. Du coup j'avais besoin de machine learning pour extraire les informations de la biographie de Robert Downey Jr. Alors ce qui est bien c'est que Spicy fait aussi du name entity recognition. Donc là pareil je lui tape la même phrase, je lui demande juste de sortir d'autres informations, et il va me dire que Apple c'est une organisation, UK c'est un pays, et 1 billion dollars c'est de l'argent. Donc vous pouvez même également filtrer, euh, si vous voulez, extraire que les pays, extraire que euh, les compagnies, etc. Et ce qui est plutôt bluffant, c'est que bah, Apple, habituellement c'est quand même un fruit, que c'est pas une société. Et là il a réussi à reconnaître c'était euh, bien une société alors comment ça marche le Name and Recognition derrière en fait il y a des personnes qui ont tagué les phrases qui ont donné des exemples de phrases et qui ont dit bah là Apple c'est une société, là Apple c'est un fruit, là Amazon c'est une société etc sur beaucoup beaucoup de phrases ensuite ils ont fait du words embedding donc le word to vec dont on parlait précédemment et ils ont entraîné un modèle de deep learning un CNN dessus pour détecter ces mots, euh, ces phrases, euh, ces, ces mots, ces noms propres au final, ces mots différenciants. Tout a été pré-entraîné et là, avec Spacy, il y a un modèle qui est pré-packagé qui donne 86 de précision sur l'anglais. Alors, j'ai pas trouvé les chiffres en français parce que moi, je l'ai utilisé du coup en, en français. Il faut savoir que Spacy est disponible dans énormément de langues euh, simplement. Et euh, du coup, bah, 86 de précision alors que vous avez bah, aucune ligne de code à taper plutôt sympathique comme résultat, et du coup ça donne envie. Donc j'ai une petite démo. Alors, tac, donc là par exemple, Iron Man, Sherlock Holmes, c'est très bien. Donc je cherche à trouver Robert Downey Jr, il a joué dans Sherlock Holmes, il a joué dans Iron Man. Je tape ses infos, et là du coup, je sais pas si on voit bien, il me ressort en première possibilité Robert Downey Jr, avec un score arbitraire, mais c'est le premier qui ressort. Et les autres dont tu me parles, ça va être des acteurs qui ont joué dans d'autres films. Par exemple, Stan Lee, bah parce qu'il apparaît comme étant ayant intervenu, ayant intervenu dans Iron Man, par exemple. Donc voilà. Et du coup, comme conclusion, bah, je voulais montrer quand même que le machine learning, ça pouvait être facile à implémenter, qu'il y avait des cas d'usage pour un premier POC, une première réutilisation. Où on pouvait le mettre en place très facilement, qu'il y a énormément de modèles préentraînés disponibles sur Python. Python, vraiment, niveau machine learning, il y a énormément énormément de choses et vous pourrez trouver beaucoup de choses qui correspondent à vos besoins. Et vous avez des très bons résultats pour euh, très peu d'investissement, pour très peu d'efforts. Donc, rajouter du machine learning dans des applications, faire des tests, ça ne va pas forcément demander de repartir de zéro, d'avoir les données, etc. Vous pouvez vraiment utiliser des solutions pré-packagées qui donnent des résultats satisfaisants. Les inconvénients, par contre, c'est que ça va vous limiter à certains domaines. Ça fonctionne avec des domaines où il y a déjà eu des recherches, certains domaines précis. Donc vous ne pourrez pas réinventer totalement le machine learning sans mettre les mains dedans. Et si jamais un jour vous décidez de faire évoluer votre algorithme, bah il vous faudra des connaissances data quand même. Vous, pourrez pas, vous aurez besoin de mettre les mains un peu dedans et les solutions pré-packagées, les modèles pré-entraînés, bah ça marche jusqu'à un certain stade ça ne pourra pas aller jusqu'au euh, 100% de précision euh, qu'on souhaite. Et euh, également, il ne faut pas tomber dans le piège non plus d'utiliser du machine learning pour tout et n'importe quoi. Là, je l'ai utilisé pour reconnaître des acteurs, Iron Man, Sherlock Holmes, etc. Mais euh, si j'avais utilisé une base de données qui liste pour chaque acteur tous les films dans lesquels il a joué, tous ses rôles, etc., je suis sûr que ça doit se trouver sur Internet, bah, j'aurais eu un 100% de précision. Là, j'ai voulu rajouter du machine learning pour extraire de l'information de la biographie. Mais si jamais euh, un client, un jour, me demande bah, « je veux reconnaître des acteurs à partir de textes », j'utiliserai plutôt une base de données que du machine learning pour, pour la frame. Voilà. Je vous remercie euh, de votre attention. Et si vous avez des questions Oui Moi, je me demande, c'est quoi le w 2 le, le Word2Vec, oui, word euh, en fait, word c'est euh, en fait, un algorithme qui, à partir d'un corpus, d'un ensemble de textes, donc par exemple, on va dire euh, « le roi est dans son château euh, »,« l'homme, machin », etc. Vraiment beaucoup, beaucoup de phrases. Il va rapprocher les mots qui sont souvent utilisés dans, de la même façon. Par exemple, le roi est dans le château, la reine est dans le château. Ils sont utilisés avec les mêmes mots château, euh, les deux. Et du coup, les mots qui sont utilisés souvent avec les mêmes, dans le même contexte seront assez proches d'un point de vue distance, alors que des mots qui n'ont rien à voir, par exemple téléphone, bah, sera à l'opposé. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on peut mesurer des distances entre, entre des mots, en fait. Plutôt que... Et donc, c'est un, un algorithme qui associe à chaque mot un point. C'est ça. Un, un point dans un espace, généralement, c'est 200, 300, facilement. Et euh, c'est un algorithme qui date de 2012 qui est fait par Google, et, enfin qui a été produit par Google et qui vraiment fonctionne très bien dans les modèles du NLP. Tu oui. veux une question importante Tu penser à répéter la ouais. Ouais. Quel rapport avec Closer Alors, en fait, le rapport avec Closer par rapport à cette présentation, c'est parce que moi, chaque fois que je vois une news. Victoria Beckham, euh, je sais pas, a trompé euh, telle personne. Bah, je me dis mais c'est qui Victoria Beckham Alors Victoria ça doit être une fille, Beckham peut-être le joueur de foot, mais euh, c'était vraiment ce côté plus euh, retrouver, des, reconnaître des acteurs en fait. Et, euh, et le petit côté teasing de, de Closer ouais, qui donnait mon rigolo à la presse. Bon, s'il si ça a plus d'autres questions, je vous remercie.